Et regardez le glitch Saut dessus Wesh ouais, c'est On se retrouve sur Mario Bros Wii oui. Bien sûr, je suis tws 2007 avec... Swag. Ouais. Allez, c'est parti On commence Vous vous demandez c'est quoi ces fichiers ça et ça C'est quoi à ton avis C'est le fichier qu'on fait nous deux hors vidéo Hors vidéo, ouais Mais le fichier au milieu, le 2, on va le faire tout le temps en vidéo Oui Et vous vous souvenez du glitch là que j'avais fait Que vous j'avais fait où il avait cassé le jeu Et il a eu les 99 vies en 5 secondes Allez voir la vidéo Ouais, elle a, elle a fait le buzz vraiment en, en, en 24 heures, elle a presque fait 1000 vues. D'ailleurs, je serai Mario. Alors, soit Mario, bien sûr. Alors, vous prouvez que je suis quoi Luigi, sois, sois, soyons les frères pour Ouais, ah, Je vais prendre Luigi. Bon, vous me direz dans les commentaires après qui voulait que je prends. Est-ce que je continue Luigi ou quelqu'un d'autre Allez, c'est parti. Je te conseille de continuer Luigi. Ok. C'est l'anniversaire de la princesse Peach. C'est la focus, hein Ouais. Oh. Un gâteau? Oh, oh. oh. barrage de nœuds? laisse le closer! Oh non! Oh non, je capture la princesse! Mais! Euh. Vite, pourrez! Pourrez! Dépêchez-vous! What? Ils sont sautés de la fenêtre? Ils sont plus courts Ouais. Allez, les taux! On dirait qu'ils ont des couches, non? Allez-y! Lancez ça dans le canon. Ah, moi j'appelle ça bazooka. Euh... Allez, un bazooka. D'accord. Allez, boum Un bazooka, ça. C'est quoi, t'as dit C'est un rocket launcher. Ah. Ouais. regarde, Père, là on est grand, t'es d'accord euh, Là, ils vont met la mise, hein Par contre. Regarde, on est grand, t'es d'accord là Ouais. Regarde, on est grand. Ok. Dans la cinématique, mmh. on est grand, t'es d'accord Ah, ouais. Ah, c'est la rique. Dans la cinématique, on est grand. Ouais, et quand on revient, on est tout petit. Ouais, attends, c'est quoi le château de pitch là euh, On rentre je sais, c'est pour payer des pièces étoiles, je pense. <coughs> T'es sûr Oui, je pense. Parce que je suis jamais allé. Attends, frappez le blog pour voir les vid des vidéos très utiles. La sortie est à gauche. Super partie. Ah, oui, c'est avec des pièces étoiles. Mais attends, on a même pas joué au niveau 1. <rire> <rire> ouais, <rire> allez. On sort, bon, goodbye tout. D'ailleurs, si vous remarquez, Ted Blues ne court pas souvent dans le jeu et moi je cours beaucoup. Ouais Attends. Oh. Oui, on sait. J'allais dire, au, au fur et à mesure... De... Allez, c'est parti, monde 1-1. Quand on finit les niveaux, on a toutes les pièces étoiles dans les niveaux, on peut... Voir, voir, ouais. C'est parti le Goomba. Oh yes, Champignons Attends. Oh non, je voulais faire ça, regardez Pas ça, plutôt ça <rire> Voilà, on dirait qu'il a pété, non Hélicoptère Est-ce qu'on dirait on dirait pas qu'il a pété C'est un hélicoptère Attends, focus Ok, il a focus Je vérifie de temps en temps parce que je filme avec le téléphone, là Et moins et avec la caméra Parce que la caméra, elle, elle arrête pas d'avoir plus de batterie Nous, rec, à chaque fois, elle Et vous souvenez d'ici oh Ah ouais. Allez, on prend les dernières pièces on disait yes on a récupéré la dernière pièce mais non regardez et regardez aussi le ralenti Swag il a brisé le bloc au dernier moment Donc il a pas casse il a pas pris la pièce mais il a pris il a brisé, il a brisé le bloc au dernier moment Ok What you Ah je, je me disais j'étais où <rire> on dirait qu'il a pété Lâche-moi regarde ouais. on peut détruire la c'est avec ça que t'as cassé le jeu, non? Tu sais que les coupas, quand tu tourbillonne dessus en faisant une attaque tourbillonnante, eh ben, ils meurent direct sans euh, la carapace. Attention, tu vas mourir. J'appuie sur quoi là pour mettre en mule? Ah! Hein Lâche-moi! Voilà. Ah, je peux pas faire moi, dommage. Bah, J'ai resté appuyé. Allez, viens. Allez, d'un point, il est pour moi. Je glisse, voilà, il ripé les goombas et ri et rip, tu sais moi ça veut dire quoi Rest in peace Déchirure, rip Et c'est rest in peace Lâche cour, sois, lâche cour Le frais, papa, il est là. Ouais peut-être, on sait jamais, peut-être qu'on peut perdre le pouvoir On va éviter C'était rapide, ça a duré 3 secondes. T'as <rire> sur le tuyau. Allez, on vole pas. Mais l'éleco c'est le plus chic. Ouais, Et comme d'habitude, nous allons faire un full gameplay sur le jeu. Oui. Oh non, t'as volé Allez ma vie. Ici, si vous vous souvenez, on avait dit. Oh non, je vais mourir. Ouais, on avait dit ça. Non, c'est bon, je suis venu au d'un moment. <rire> Comment je suis rapide, hein, vous avez vu en réflexe? Tiens, je peux prendre deux vies, j'en prends une. Vas-y, Vas-y, vas <rire> d'un coup. Laisse-moi la dernière. Non, elle va être à moi aussi. Oh non! Mais comme c'est espèce de. On ah, a divisé tous les deux là, on va avoir 11 bientôt. Ah oui, il y a la pièce étoile là qu'il fallait récupérer. Voilà! C'était pourquoi déjà les pièces étoiles? Ouais, je... ah, on a ton avion, on se vit, voilà qu'est-ce que je dis Niveau terminé Finish Level clear, cleared, je crois Ouais, en ça. anglais c'est comme ça dit, oui Garde ton... ton... Allez, c'est bon, niveau 1, 1, c'est fini oh. Maintenant, 1, 2 Garde ton hélice Oui je vais garder mon hélico, t'inquiète Let's go Je si peux, peux prendre une barre de glace si tu le peux. Allez, pourquoi ah, c'est toujours toi qui es devant, hein. est devant? C'est moi qui vais me détruire. Mais tu peux pas les détruire, c'est à moi. Ne frappe pas les Ah bah tiens, on a une pièce d'étoile dès le début. Non, je veux pas frapper le bloc parce que je crois qu'il y a une fleur de haut là, c'est de me voir Non, wow, ça l'a lâché tout Poella, ça. T'as Poway là, j'appelle ça. T'allais me tuer. Moi, je. Pourquoi tu cours pas? Bah, j'ai pas couru cool, là. T'as pas envie de courir. T'es le test. Attends. Trois. As écrasé, t'as vu, vu comme une crêpe. J'avais pas vu. Oui mais ça devient des crêpes. Avant ah bon, vous savez, je pensais que le boombass c'était quoi Des. des ouais. Non des caca pas cacabou. non. Attends, je crois qu'il y a une étoile là. Oui attends. Attention, ouais. prends le checkpoint d'abord. 3, 2, 1. Lâche-moi. Non Allez, je fonce. Ah 8. Oh j'étais obligé de mettre en bulle parce que okay. je, je me faisais accompagnance. Attention Oh non euh, Toi fais attention. Oh là là j'ai ce non Boba, tu vas prendre une fleur de glace hein. Ouais je vais t'obliger. Tu vas t'obliger de prendre une fleur de glace parce que. Vous savez, a attention a oh, les goombas, 3, 2, 1. Voilà. Vous savez les amis, on et... a redissé trois fois et ça a encore bougé. Hein. Ouais. Mais là on découvre vraiment le jeu, non Oui. En oui, on vidéo. découvre le jeu. On le découvre en vidéo et pas hors vidéo. Parce que ça fait longtemps long qu'on a joué, n'est-ce hein. pas Je vais t'aider à prendre une forme. Allez, prêt Yeah euh, je me disais t'étais honte. <rire> Moi j'ai pas besoin de la plateforme. Attends, ça fait combien de temps que je filme là What Je vois rien. Ça fait moins de 10 minutes que je filme. 9 minutes 30. Attends. Ça va être avec qui est à 99 vies en premier sans tricher de la technique hein. Non, on peut la faire si on en a envie Cette aventure je... On va essayer Attends, on, on fait la maison de Oui. Yes C'était quoi déjà C'était pas pour avoir des items ça aussi, Si tu sur un sur la carte, je... y'a des objets Envie de tenter notre votre chance Passer par la porte pour gagner des objets Salut Toz, ça va Je t'aime si vous ne voulez pas que votre ami euh, fait... ça soit son tour à votre ami vous voulez grand-père, la tête. Ça veut dire euh, charge au sol. Regardez. Tu fais ça. Tac, comme ça. Genre... Attends, je vais, je vais le faire. Non. Regarde. c'est un peu ça. Voilà. Laisse-moi le faire. Non. Non. Non. non. non. Je fais ça. Non. Quoi Laisse-moi faire. Non. Oh non Je fume Voilà, qu'est-ce que je t'avais dit. Oh non, j'espère que ça va pas être comme une fois, on avait fait et on avait. On avait raté du premier coup. Non, non Oh, vrai. quel noob. Dommage. Dommage. je vous avais rien gagné. Ah ouais, Eh bah allez, tiens, une maison de l'autre bah, partie en fumée. Bah, t'es sympa, toi hein. Pourquoi tu nous aides pas, juste Il dit non, vous devez gagner. Appuie sur 1 pour voir la carte, ouais. Regardez. C'est vide. On arrête. plus de... Non, non, non, il ne faut pas regarder. Et ça va, spoiler des pouvoirs plus tard dans les mêmes. On fait un monde entier ou alors on arrête à la fin de la tour Bah... Sinon on fait jusqu'à la fin du monde Non ça fait, que minutes. ça fait que 12 minutes Je crois Fort. Ouais non, 11 minutes 24 ça va être trop Du coup on fait jusqu'à la fin du monde Non, non ça fait être rapide, oui. Oh Yoshi Trop bien On va essayer de faire Ouais on va essayer Attends sois okay. Yoshi. Là Attends je vais faire là Okay. Jette une boule de feu. Comment Jette. Attends. Je jette une boule de feu. Pourquoi Non, je veux pas. Et... Bon, je veux qu'on fasse le glitch. Attends. Je crache, non Ah non. Tu as avalé. Je sors du Yoshi, c'est ça oh Oula. Non, il faut pas que tu. Vas-y. Euh, Va sur toi, Yoshi. Non, Attends, je vais tous les tuer d'abord. Voilà. Que je... Pourquoi prends une dans ta bouche. Ah, il y en a une, il y en a une là. Un, un, voilà. Vas-y, vas vas voilà. je sors. Oui. Merci. Je mets un, ok, c'est fait. Un, deux, trois. Oh, on a réussi non. on va te retrouver Écrase. Et regardez le glitch Saute oh. Je saute Yoshi Pousse-toi Yoshi Où Viens ici Ouh. Saute sur la carapace Ah C'est un autre moyen Regardez On, on va le laisser jusqu'à 99, non Yeah Ça fait 15 minutes que je filme, là. Ah, mais c'est vrai. Il y a ton Yoshi avec sa carapace, bonsoir. Je vais jeter je, je, je sur les Goombas. sur lui, là. Non, sur les Goombas. Ça va me faire de la, des beaucoup de points et des vies peut-être. Mais écrase Pas la voilà, chair C'est que lui, on peut pas l'écraser, la carapace. que tu ben, ah, bah, laisse-moi. Oh non il ah y, y, y a frère Marco. Allez t'es mort voilà. Ouh, nos vies, les amis. Laisse-moi le fruit. Non. Mais moi j'ai droit. Oh, voilà je t'ai bouffé toi. Bien faire ta gueule. Des champignons, vous êtes sérieux Ah oh, on peut faire ça Je savais pas. Est-ce que vous préférez Mario ou Yoshi Dites-le moi euh, Je ne sais pas si faut dire Mario ou Yoshi. Non, en fait, y en a qui préfèrent Yoshi parce qu'il peut planer, y en a qui préfèrent Mario parce qu'il peut faire des. Euh... Et parce que c'est le, le personnage principal, non Attends. Oh non. Attends, attention. attends, attends. Attends. Fait... Crash quand je te le dis. Crash, crash, crash. Oh, non. Non, non. Avance, oh, t'étais sur le point d'avoir une vie là. Ouais, j'en ai déjà la masse. Moi je suis à 4 fruits là, dessus tu sais. Mais regarde nos vies, t'as oublié. Waouh, vous voyez les gens qui disent pas, vous devez attendre le monde 2 pour avoir plein de vies. Mais, Mais non. non, pas besoin, nous. On peut On faire pas le faire dans la 1-3. Elle est 5. Attends, j'ai quoi Fleur de feu. La team de feu avec le Oula, oula, oula. Par contre, on a On a plus que 130 secondes. Oui, mais on a quand même. Regardez, on a passé, je crois, de 10 à 15 vies à 99. Vas-y. J'allais dire double kill, mais on peut pas. Non. Nope. Non. Allez, vite, vite. On a 105 secondes. Après, il va falloir le donner. Voilà. On s'en fout de lui. désolé. Mais attends, on n'a pas besoin du, de, oh, du drapeau, on s'en fout. On s'en fout. Oh, je failli le palais. Okay. Les amis, utilisez cette technique comme vous le voulez. Ouais. Si votre ami n'a pas d'hélico, ce n'est pas grave. Si vous n'avez pas d'hélico, ce n'est pas grave. Tenez, la carapace se sauter dessus. Ah, ouais. j'ai plus de chapeau. Allez, maintenant, c'est la tour. Moi. Les amis, je n'ai plus de chapeau. Ah non, c'est pas la tour. Attends, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Todd Oh non, une lettre avec une terreur est arrivée au château Qu'est-ce qu'elle dit Mais l'arbin vont enfermer faire... vos amis habitez dans des blocs quest... question bloque Quand vous aurez le dos tourné, Mario devra revenir seul s'il veut découvrir où sont moi. Ha Junior Je suis serai... très Rigole. Mais c'est qu -ce, quoi cette voix ouais Bah c'est sa voix Mais regardez Mario Oh maison pas... de taux d'étoiles Vous n'avez pas remarqué quelque chose sur Mario <coughs> Il a vu <pu> Javo <rire> Oh une étoile Oh salut Tote, c'est toi qui nous a dit ça Oui, bah. c'est moi. Est-ce okay, que je fais bien la voix Chaque vidéo peut durer 20 minutes Attends, appellation 1, ouais, on sait Ça fait combien de temps qu'on fait Ça fait 19 minutes Bon allez on fait la tour, c'est quoi le canon en bas là Ah c'est le canon On le fait hors vidéo non Non Pour que les gens ils découvrent ceux qui savent pas. Bah ben, on prend pas les trucs. Là. Ouais parce que sinon on va se faire emprisonner. Bon, ça ça ne tue pas. Voilà. Est-ce que vous avez tuer. Est-ce que vous savez que j'ai une musique euh, J'ai une liste, j'ai une playlist, mes musiques préférées. J'allais dire, j'ai une playlist musique préférée. Allez voir et dites-moi ce que vous en pensez des musiques. Toi, t'as toujours ton chapeau, toujours Ouais. Ok, pièce. Ok, encore. Non, frappe pas ça. Non, le temps, je... Mais Tu sais quoi, je me mets en bulle. Voilà. Oula, il est arrivé sur le J'aime bien le jeu suspect si vous le connaissez. Euh. Elle fait pas un peu pour la musique là. Ah bah tiens, ce qu'elle a réussi, que est tombé cher. Évite de tomber sinon tout. Je sais. Il faut aller là. Je dois le mettre en plus si oh. Ah, j'arrive pas. Oh. Allez, c'est bon. J'ai oh. pas de chapeau, c'est bizarre. Bah c'est oh normal, t'as fou lui. Oh non. Oh non, ça va pas être facile ça. Ah Je vais me faire écraser. Quand on va voir les deux. Ça se trouve. Oh! Étoile! A chaque fois on a l'étoile, les amis, quand on arrive. Non, bah on est chanceux, non? Par contre, il va, pas, il va pas servir à grand chose là. Sauf quand même pour récupérer la pièce étoile. Parce que. Attention! What? J'ai profité de mon invisibilité pour pas. Euh, pour euh, toucher le scalarex c'est je suis rapide mes autres, par contre tu as perdu ton pouvoir. Bon tu pourrais faire une fleur de glace après une fleur de non, feu, je me sais pas. de ici, Attends on le fait Ok on le fait. Allez, go. Vas-y, à gauche. Je vais bouge pas. On devrait aller là pour la vie. Non, non, non, J'adore ce bruit. 21 minutes 30. Vas-y, continue. On pas besoin de la vie. Mais moi j'aime bien le bruit, tout simplement. Elle fait pas un peu peur la musique ouais, Ah bah tiens, c'est déjà la fin. fin Et on spam les boules de feu, il va mourir ouais. d'un coup. Et on a 500 secondes Ça fait... ça fait 6... S... Spam, fait spam Ah, déjà On espère que je vais pas faire ma fleur de feu. Spam. Oula Allez oui. Allez Larry, il faut que tu ne laisses te beat up. Yes C'était trop simple On l'a fait en 25 secondes. Oh ah oui 25 secondes, on a déjà battu le boss. On va montrer la sortie secrète What et après la vidéo sera finie. Pas de focus là. Ah si c'est bon. Ah bah tiens, l'arrière il y a des gens château. Oh, quoi drapeau blanc, ça veut dire la paix Dans tous les mondes, il y a un camion. Ouais, sauf dans le 7 ou le 8. Dans le 8, il y en a pas. What dans le 7, on est. en Euh, sans garder. Oui, bien sûr. Allez, c'est bon, c'était rapide. <rire> Attends. What Je vais où, là Je vais où What the fuck Je vais où, là What the... On est train dans un tuyau. Il Yoshi, il est resté là-bas Oh, il est sérieux, il a abandonné. Il n'y a que le Yoshi vert qui nous dit au revoir. C'est sérieux T'as ton Yoshi mmh, Comment lâche Il fait quoi le canon Tu veux me montrer Oui. On ok, va vas-y, montre-moi. On va pas l'utiliser. Pourquoi Sinon, qu'est-ce qui se passe Sinon, c'est du spoil. Ah. Okay. De quoi un spoil, spoil Tu vas montré montrer C'est du spoil. Attends, ça fait 26 minutes que je filme. On va pas l'utiliser, sinon ça sera du spoil de quelque chose. Ok, attends. Attends, c'est quoi Oh my god, vous avez moins de 5 On peut skipper le monde avec ça Tu veux pas, on y va pour Non, non, non, non c'est du spoil. Juste pour essayer. Pour tourner Ah oui, on peut retourner. Franchement, skipper du 1 au 5, c'est déjà impressionnant. Parce que c'est plus de la moitié, je crois qu'il y en a 8, non Fais, la... Fais le choix de, de monde pour voir. Plus de moins Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, il y en a 8, voilà. Par contre, ça a allez, un petit spoil de... allez vas-y, on fait, on laisse là ou on fait une sauvegarde rapide On se laisse là. Ouais, allez, merci d'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu, on se retrouve demain ou dans plusieurs jours pour l'épisode 2 qui va finir le monde 1 et aller au monde... 2. De... Ouais, en... au désert d'Egypte. Enfin, en fait, on va aller au monde 2 mais on va pas le faire. Voilà. Ouais, on le fera dans un l épisode 3. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, likez, likez, commentez, partagez la vidéo. Bye. Thank you.